Salut, c'est Fred du Drumming Lab, je vais vous proposer un petit exercice qui va stimuler votre côté gauche. C'est très très simple.